Nous allons donc voir euh, les compétences langagières et praxiques et quels sont leurs impacts dans l'apprentissage des mathématiques pour les élèves. La première fonction qu'on pourrait évoquer, c'est la fonction donc langagière et notamment euh, l'élève en mathématiques peut être gêné par exemple dans la compréhension du vocabulaire et notamment du vocabulaire spécifique lié aux mathématiques. Imaginons un problème de mathématiques dont l'énoncé serait un jeu de tarot comprend 78 cartes. Pour un élève qui va être en difficulté dans l'acquisition du langage, le mot comprendre, quelle signification a-t-il On lui a appris que comprendre, ça voulait dire par exemple savoir. Ah, j'ai compris, je sais que. Là, on lui dit que comprendre, ça veut dire Contenir. Donc on voit bien qu'on a utilisé ce mot avec un autre sens et que pour l'élève ça peut prêter à confusion et donc l'empêcher de réaliser correctement l'exercice, non pas par rapport à des compétences mathématiques pures mais bien par rapport à une difficulté de compréhension de langage. C'est pour ça que quand on accompagne un élève, et qu'on sent qu'il est en difficulté sur le vocabulaire spécifique, c'est intéressant de lui construire un petit lexique. Hein. Vous vous souvenez, on avait vu ça pour les élèves dysphasiques, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va lui faire un petit lexique avec les, le vocabulaire spécifique, tous les synonymes, les équivalents, pour qu'il puisse mieux comprendre les consignes. Autre chose aussi dans la compréhension, ça peut être tout simplement la compréhension de l'énoncé d'une manière générale. Hein. Euh, au niveau du langage, le sens de l'énoncé peut mettre l'élève en, en difficulté. C'est pour ça que là, généralement, on va passer par une représentation visuelle. C'est pour ça que souvent, on va proposer à l'élève de faire un schéma, de faire une représentation visuelle de l'énoncé pour lui permettre de comprendre. Ce qui est important aussi avant toute euh, représentation visuelle avant de faire un schéma, c'est de faire reformuler à l'élève avec ses propres mots pour s'assurer effectivement s'il a bien compris ou non euh, cet énoncé. Un autre impact de la fonction langagière sur les mathématiques, c'est tout ce qui va concerner la lecture et l'écriture des nombres. Imaginons qu'on fasse une dictée de nombres et que euh, l'élève écrive celui-là. Je vous laisse le lire. Eh bien, je suppose que vous n'avez pas trouvé ce que l'élève a voulu écrire parce qu'en fait, cet élève avait voulu écrire le nombre 692. Et là, on peut faire le lien avec les élèves dyslexiques. Hein, quand on dit de mettre en son des, des graphèmes, eh bien, vous voyez bien que là, l'élève, il a écrit 6, 180 80 et 12. Donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve fréquemment chez certains élèves dans l'écriture des grands nombres. Alors, pour éviter ça, on peut s'appuyer sur les, les cartes des nombres. Hein, c'est d'inspiration Montessori. Mais vous voyez que là, alors déjà, on va utiliser un code couleur pour les centaines, dizaines, unités. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser en mathématiques. Donc, pour éviter cette confusion qui est euh, purement phonologique, hein, où l'élève va faire correspondre un phonème avec un graphème, l'élève va superposer ses cartes hein, euh, en respectant bien les unités, les dizaines et les centaines et voir qu'effectivement, on a la constitution d'un nombre par cette superposition et non pas par un alignement de phonèmes. Un autre domaine qui peut mettre l'élève en difficulté concernant le, le langage, c'est l'apprentissage de la comptine numérique. Hein. Compter c'est euh, utiliser cette comptine numérique et euh, l'élève, il va falloir qu'il apprenne que cette comptine numérique, elle a un ordre stable, c'est-à-dire qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5 et pas 1, 2, 5, 7. Et puis, il va falloir petit à petit, à partir de cette comptine numérique, que l'élève s'en serve pour compter et pour aboutir au dénombrement. Alors, je, je le redis, mais compter, c'est réciter la comptine numérique 1, 2, 3, 4, 5. Dénombrer, c'est dire combien il y a d'objets dans une collection. Donc du coup, pour ça, pour l'élève, on va aussi lui proposer des outils. On va lui proposer d'utiliser généralement les frises numériques. On va lui proposer d'utiliser les doigts. Et on va aussi utiliser les constellations du dé. Donc les constellations du dé, vous voyez, c'est les points qui sont représentés sur le dé. Chez les plus petits, on va beaucoup utiliser la manipulation et notamment l'utilisation des boîtes à compter. Hein, vous en voyez un exemple ici. Donc on va mettre dans chaque case le nombre euh, de bâtonnets euh, indiqués. Et euh, l'idée, c'est qu'on va les attacher avec un élastique pour bien montrer qu'on est sur un paquet, un tout. Hein. On va y revenir. Cette notion, elle est importante. Donc on vient de voir que pour apprendre à compter, il faut avoir une bonne maîtrise de la comptine numérique qui relève donc du domaine du langage. Mais pour ça, il va falloir aussi utiliser ce qu'on appelle les praxies et les fonctions visuospatiales. Si on demande à un élève combien il y a de pommes dans cette collection, il va pointer un par un les différentes pommes, hein, tout en récitant la comptine numérique. Alors, je vous disais problème praxique, puisque du coup, on va utiliser le doigt, le geste de pointer. Et puis, euh, problème au niveau des fonctions visio-spatiales, parce qu'on verra que l'organisation des éléments dans l'espace peut mettre aussi en difficulté. Je, je fais une petite parenthèse sur euh, le moment où les enfants vont apprendre à compter. Plusieurs choses vont être à prendre en compte. Premièrement, tout à l'heure on a parlé de la comptine numérique. Il est important qu'au-delà de la comptine numérique, l'élève ait acquis ce qu'on appelle le principe de cardinalité. C'est-à-dire que quand il bat, euh, on va lui demander combien il y a de fruits, si l'élève vous répond « 1, 2, 3 », il n'a pas acquis le principe de cardinalité. Et on lui redit « mais il y en a combien ?» Il redit « 1, 2, 3 ». Donc là, vous voyez qu'il ne prend pas en compte la globalité de la collection, mais chaque objet. C'est pour ça que pendant longtemps, on avait mis en place cette technique de pointer du doigt en nommant « 1, 2, 3 ». Et euh, Rémi Bricio nous alerte sur cette façon de faire parce que le risque c'est que l'élève soit dans la confusion que euh, la pomme s'appelle 1, la banane s'appelle 2 et l'ananas s'appelle 3. C'est pour ça qu'il privilégie euh, l'idée de parler de, de collection hein, et du coup de mettre donc la pomme, on rajoute la banane et on dit et 1, 2, on rajoute l'ananas et 1. 3. Donc là, on est sur une entité et on n'est pas sur on nomme un par un euh, des objets. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage du dénombrement. Alors, je reviens sur les problématiques praxiques et visio-spatiales. On voit bien que euh, si l'élève, on lui demande combien il y a de pommes, hein, il va compter avec ses doigts, il va pointer. Euh, S'il a des problèmes praxiques déjà ça va être, le pointage peut être complexe, mais en plus, il faut rajouter le problème visio-spatial. C'est-à-dire que pour l'élève, bah peut-être qu'au lieu de dire qu'il y en a 5, il va en trouver 3 ou 7, parce que du coup, soit il va en oublier, soit il va en compter plus que ce qui est représenté. C'est pour ça qu'on va proposer à l'élève, par exemple, d'entourer les éléments qu'il a déjà comptés, ou alors de les barrer. Alors c'est vrai que barrer, souvent, ça a cette connotation de dire on enlève. De la même manière, on va utiliser aussi des éléments qu'on va manipuler. Hein. Donc là, vous voyez, on va donner des jetons l'élève pourra aller bouger, les manipuler ça sera beaucoup plus concret pour réaliser euh, les différentes manipulations mathématiques. Et puis, on lui propose aussi des repères visuels. Là, par exemple, on a mis les constellations pour représenter les dizaines. Et donc, on voit bien que quand on positionne les jetons d'emblée, hein, une fois qu'on arrive aux 10 jetons, bah, on, on, on a la, la dizaine qui est, qui est remplie. Autre problématique qui est liée au praxi, euh, c'est la question de la pose des opérations. Donc l'élève, euh, vous voyez ici, il est plutôt performant sur la technique opératoire, hein, là il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est source d'erreur, c'est bien la pose, l'alignement des chiffres qui fait que l'élève se retrouve en difficulté. Donc là, euh, généralement, on va proposer à l'élève des gabarits. Alors souvent, on va lui proposer des gabarits qu'on va plastifier. Et puis, si l'élève utilise le ruban Word, il est tout à fait possible euh, de euh, faire en direct ses adaptations avec l'outil informatique. Hein. Donc, on rentre les chiffres euh, nécessaires pour réaliser euh, l'opération. Et l'ordinateur affiche d'emblée le gabarit, ce qui facilite pour l'élève la réalisation de cette opération.